Salut les amis de Deschiffres et des Infos, que le grand Dieu vous bénisse. Un risque de cancer avec la nicotine des cigarettes électroniques. Les cigarettes électroniques sont-elles un danger Pendant un an, des chercheurs américains pratiquent des tests sur des souris. Ils prouvent que l'inhalation de nicotine peut provoquer des risques de cancer de la vessie et des poumons. Goût fraises, caramel ou violette, les parfums des cigarettes électroniques font fureur chez les plus jeunes. Les saveurs sucrées les attirent et ils sont de plus en plus nombreux à en consommer régulièrement. Aux États-Unis, 40% des élèves de terminal vapotent. Pour tenter de stopper ce phénomène, les États de New York et du Michigan interdisent la vente des cigarettes électroniques et des recharges. Une étude de l'Université de New York, publiée par la revue PNAS, explique les risques de cancer liés à l'inhalation de la nicotine par vapotage. Pendant près d'un an, les chercheurs réalisent des essais cliniques sur des souris. Cigarettes électroniques, quel risque pour les consommateurs Un groupe de 40 souris sont exposées à la fumée. Les résultats tombent 9 sur 40 des rongeurs développent un adénocarcinome du poumon et 23 sur 40 une hyperplasie de la vessie. Le vapotage entraîne possiblement une menace de cancer du poumon et de la vessie. A l'inverse, les souris respirant l'air filtré sont presque tout épargnées de ces lésions. Les scientifiques de l'Université de New York précisent qu'ils sont encore en phase d'expérience. Ils ne sont pas certains de la dangerosité du vapotage de nicotine. L'article cite « On ne sait pas encore si la cigarette électronique représente un danger pour l'homme ». Une enquête approfondie s'impose. Merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.